Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on entend bien, qu'on voit bien. Voilà. À plein. Ça doit être bon. Je veux bien un retour dans le chat pour me confirmer qu'on entend bien. Parfait, parfait. À plein et du coup donc du coup ce soir je vais vous parler de un peu plus technique de je vais revenir sur un gadget qu'on a présenté la semaine dernière le gadget qui fait les liens vers openstreetmap je vais montrer un peu le code et expliquer comment fonctionne le code et comment je me suis inspiré de ce code pour en faire un code similaire mais pour autre chose en l'occurrence pour lier euh, vers l'excel donc des éléments enfin des entités dans Wikidata qui font le lien depuis euh, euh, depuis le week Il hein y du bruit chez mes voisins, j'espère qu'on n'entend pas trop. Euh, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat, en particulier ce soir où ça sera un, un peu technique. Euh, voilà, le code en l'occurrence sera en JavaScript pour ceux à qui ça parle. Moi personnellement, JavaScript, c'est pas forcément mon, mon langage de codage préféré. Euh, mais j'ai réussi à quand même le réapproprier par mimétisme. Euh, je suis pas un spécialiste, un développeur, mais je comprends le code. Et je peux vous montrer du coup comment ça marche et comment je moi-même je l'ai repris. Euh, J'espère que ça va vous intéresser. Du coup, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont arrivés dans le chat. Et sans plus attendre, je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Hop là, donc je passe sur mon écran. Là. Donc Wikidata vous connaissez. Euh, comme je disais la semaine dernière, il y a des gadgets qui sont dans les gadgets dans les préférences. On peut-être agrandir un peu parce que surtout le code vous aurez besoin de voir mieux. Et il y a des, il y a des gadgets qui sont stockés dans notre espace personnel qu'on appelle le common.js. On peut stocker, euh, appeler le code d'autres personnes en fait. Alors, en l'occurrence, cette page sert juste à dire récupère le code de euh, cette, personne, euh, ce code -là, cette personne, ce code-là, cette personne, ce code-là, cette personne, ce code-là, cette personne, etc. Et en l'occurrence, c'est ce bout de code-là qu'on va voir ce soir. Donc là, c'est juste sur ma page, je dis j'appelle le code de quelqu'un d'autre, mais je peux aller sur la page de la personne elle-même et voir le code de cette personne. Et donc voilà le, le, le fameux code en question. Euh, qui est écrit en JavaScript, qui a une coloration syntaxique qui aide un peu à lire. Hein, Qu'est-ce qui quoi euh, Vous voyez que les mots-clés sont en vert, et que les chaînes de caractères, par exemple, sont en rouge. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup plus ici. Il y a quelques euh, symboles euh, et chiffres qui sont égaux, là, par exemple, qui sont en gris. Mais voilà. Euh, je ne vais pas forcément expliquer tous les détails de tout ce que fait tout ce code. Euh, la partie importante en fait elle est ici c'est presque la seule partie importante d'ailleurs du code tout le reste c'est la décoration de comment je récupère qu'est ce que j'en fais qu'est ce que je mets où en fait globalement euh, mais la partie là, là où la magie se passe c'est ici donc du coup comme je le disais ce que fait ce code d'ailleurs il pourrait y avoir un commentaire en première ligne pour indiquer que fait ce code c'est euh, mais comme son nom le dit osm c'est d'aller chercher un code euh, des liens vers osm, de faire des liens vers osm, donc d'aller chercher des éléments sur osm et de les relier sur wikidata. Donc si on va sur un élément au hasard, euh, en l'occurrence pas au hasard, je vais prendre Clermont-Ferrand, la commune du puy de dôme, ce que fait ce gadget, c'est d'ajouter ici à gauche le lien OpenStreetMap élément Donc si je clique, euh, il me lie vers le nœud correspondant dans OpenStreetMap. En l'occurrence, Clermont-Ferrand. C'est bien un point c'est bien le lien correspondant à Clermont-Ferrand. Le truc, c'est que, comme je le disais la semaine dernière, on ne peut pas faire de lien directement de Wikipédia vers OSM, parce que les éléments sur OSM, le, le fameux chiffre ici à la fin de l'URL, tout le reste, ça sert juste à déterminer le zoom. Cette partie-là n'est euh, pas forcément pérenne. Elle est globalement, mais de temps en temps, le chiffre peut changer, bouger euh, et être, être modifié. Donc, du coup, on est obligé de faire le lien, de stocker le lien en dur dans le sens inverse. Donc, quand on est sur un, un élément, en l'occurrence là, on est sur un nœud sur, sur OpenStreetMap. Il y a trois types d'éléments il y a des nœuds, des chemins et des relations (node, way and relation en anglais). Euh, eh bien Dans ces éléments, on peut mettre un lien vers Wikidata. Si on descend, on le voit ici. Wikidata Q42168. Et on se retrouvera dans une situation un peu similaire avec les Lexem tout à l'heure. On peut pas faire les liens dans un sens, on les fait dans l'autre. Et du coup, c'est un code, c'est un gadget qui va générer ces liens dans le sens inverse. Automatiquement, du coup. Sans avoir besoin de les stocker en dur, il va les faire apparaître. Ce qu'utilise du coup la magie de ce code là, comme je disais, c'est d'utiliser cet outil là qu'on appelle Overpass, Overpass Turbo, certains l'appellent. Si on va à l'URL, on voit que ça ressemble à ça. Overpass Turbo. Et on lui donne un bout de code et on lui dit donne-moi, euh, en l'occurrence, tout ce qui a Wikidata correspondant à cet élément et, et récupère euh, l'info. Euh, donc là, le code, en fait, on voit que l'URL. Elle est coupée ici, et ici d'ailleurs aussi, en, en trois petits morceaux, où en fait on va passer ici une variable, qui est le fameux numéro de, de l'élément, le fameux numéro Q, etc., qu'on va rechercher, et on va le mettre dans, dans cette requête. Donc là en fait, si je prends cette ça, cette URL-là, ça ne marche pas, parce que c'est n'est pas une, une vraie URL, il faut que je complète à la main les, les petits bouts. Donc, euh, donc, là d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il va faire. Il va essayer de. Non, là, il va, à mon avis, il va patiner dans la smooth. Et du coup, il faut que j'aille dans la partie ici. Q, euh, alors, du coup, j'ai dit que Clermont-Ferrand, c'était combien Q42168. Et en fait, toutes les parties où je vois item. Donc, on l'a vu qu'il y avait trois fois ici. Et donc, ici. Il faut bien que je, je colle au bon endroit. Ici. Ici, une deuxième fois. Mais en fait, là, du coup, je le remplace à la main avec une valeur fixe. Mais ce que fait le gadget, c'est à chaque fois sur la page, contextuellement, il va chercher le bon élément de la page où on se trouve. Donc, ça, normalement, si je fais bien, ça doit marcher. Euh, le temps que ça mouline, je vois qu'on a une question de H. Charazin. Overpass, c'est pour OSM ou pour d'autres outils aussi Non, justement, Overpass, c'est que pour OSM. C'est un peu l'équivalent d'ailleurs de Query Sparkle, hein, enfin du, du Query Service en Sparkle pour Wikidata, mais pour OSL. Euh, c'est justement ce que je vais montrer dans la deuxième partie, c'est que je vais utiliser un autre outil pour un autre système. Mais le principe du code sera le même. Et donc là voilà. Hum, ça nous renvoie un résultat un peu brut en JSON. Qu'est-ce qu'il nous dit il nous, donne, il, nous donne, il nous renvoie plusieurs choses d'ailleurs. Ah, il nous renvoie, mais il nous renvoie le premier qui doit être ce node-là, 26 000 millions, etc. Et si je regarde ici, voilà, là on a le même chiffre. Euh, D'ailleurs, au passage, euh, voilà on voit qu'il en récupère. Combien d'éléments il récupère C'est étrange qu'il en ait autant. 30, 40, 60... Oh là, mon Dieu. Autant que ça. Ah oui, il en récupère des milliers. 1178. Hum... Juste pour rire, on va prendre le deuxième, là, voir ce que c'est. Relation. 1086. Et ben on va mettre ça dans openstreetmap.org, voir ce que c'est. Map.org .map slash. Donc, du coup, j'ai dit que c'était une relation. Et ce chiffre-là, relation. Ah, c'est Clermont-Ferrand. Le... Ah, attends, j'ai pas besoin de ça, par exemple. Oh. Oh. Non. Une note. Bon, tant pis. Vous imaginez qu'il n'y a pas de... Les notes qui apparaissent, ça c'est parce que c'est moi qui fais euh, de Street map par ailleurs. Zoom, please, euh, sur quelle page Sur cette page-là. Voilà. Euh, ouais, donc le gadget est un peu brut, il prend que le premier, alors qu'effectivement le deuxième, par exemple, tout Clermont-Ferrand, ça pourrait être plus intéressant. Euh, mais bon, après les gadgets euh, sont pas toujours. Hein, voilà. Euh, c'est marrant d'ailleurs qu'il y en ait deux. Je regarde exactement pourquoi c'est comme ça dans OSM, mais peu importe. Euh, et donc voilà, à chaque fois qu'on se trouve sur une page Wikipédia, Wikidata par exemple, par, euh, désolé, donc il va récupérer le numéro de la page où on se trouve. Donc là, on était sur Clermont-Ferrand tout à l'heure, et ici, donc il va reprendre ici, là, le Q42168. L'injecter dans cette URL, ce qui va faire ce que j'ai fait à la main ici, nous donner ces résultats-là. Il récupère le premier, et il reconstruit une URL avec node et le numéro pour me renvoyer du coup vers faire ce lien. -là. Node et numéro, vous voyez là dans le, dans le titre, node et numéro. On revoit le numéro ici, d'ailleurs. Donc voilà, ça ici, il récupère, voilà, il l'insère dans une URL. Et après, il fait plusieurs choses, notamment, bah, c'est là que, voilà, si euh, il y a un résultat zéro, il prend le premier. Euh, un Sarrazin qui nous demande, ça ne marche que sur un élément géographique, je présume. Euh, bah oui, OpenStreetMap euh, cartographique, en tout cas, pas forcément géographique, euh, mais ça peut être une rue, ça peut être un pays, ça peut être euh, énormément de choses, en fait. Euh, si je prends euh, on va prendre la France, on va prendre la Suisse pour changer, mais la Suisse ça va marcher aussi. Hein. Ici, et voilà, il me génère le lien s'il veut bien vers OpenStreetMap. Est-ce que là ça marche mieux Clairement, Ferrand d'ailleurs, ça marche. Il nous le met là d'ailleurs, c'est marrant. Il y a un truc qui s'appelle Mittelpunkt H. le milieu de la Suisse littéralement. Donc, on nous renvoie bien vers le nœud vers la Suisse. Euh, ok, bon après, il faut connaître euh, OpenStreetMap et en avoir le besoin, mais euh, ça marche très bien et ça marche pour euh, rue de Paris à Rennes, par exemple. Je ne sais pas si ça marche sur celui-là. On va voir, on va tester quelques-uns. Est-ce qu'il apparaît S'il apparaît pas, c'est qu'il a pas trouvé. C'est que ça existe peut-être pas. Ça existe pas toujours. Il faut que le lien soit explicitement enfin le lien. L'URL, l'identifiant de Wikidata soit explicitement stocké dans, dans OpenStreetMap, euh, mais s'il est autant l'utiliser et pas refaire deux fois la même chose. En gros, c'est ça l'idée. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour dire récupérer le premier. warning linkElement, c'est ça qui fait un vrai lien. D'ailleurs, on voit que c'est une balise a href pour ceux qui connaissent un peu de HTML. A ah, ça va générer un lien, href ça va faire le lien vers OpenStreetMap.org et type ID il va justement ici récupérer, ben voilà, ça s'appelle littéralement type et ID. Donc c'est ça, on lui envoie un bout de code, enfin un, une variable, la variable Wikidata, il va dans un service externe récupérer des infos qui va reconcaténer, remettre ensemble pour faire un lien. Et là le lien on l'appelle du coup OpenStreetMap.Element. Et du coup d'ailleurs il l'appelle comme ça dans toutes les langues, ça pourrait être intéressant ici là, de mettre une variable et selon la langue de mettre dans la même variable. Et enfin, ce que fait le bout de ligne 13-14 là, c'est de dire euh, quand tu es sur une page, alors la page de euh, Paris ne marche pas, on va retourner sur la Suisse. Quand on est sur une page, le remettre ici. C'est ça que veut dire cette ligne là, une euh, get élément ptdd. Ça, c'est le nom interne dans, dans comment ça s'appelle dans l'interface MediaWiki, pour le coup, euh, de la, en bas de la colonne de gauche. C'est pour ça que là j'ai plusieurs gadgets d'ailleurs, et euh, je donne pas d'ordre, ils apparaissent pas toujours dans la mémoire parce qu'ils essaient de générer au fur et à mesure, donc euh, en fonction de la rapidité du code et euh, de tout un tas de trucs mystérieux comme euh, euh, les vitesses d'exécution ou autres de HTML. Parfois ils sont pas forcément dans mémoire parce qu'on demande juste à les mettre à gauche sans forcément préciser. Donc voilà. On lui envoie, on part de voilà la première ligne d'ailleurs, j'ai pas dit item, qui dit que sur une page page name on récupère l'identifiant, le, le, on l'insère dans une requête, une requête Overpass, mais on pourrait mettre n'importe quel autre service de requête. On verra tout à l'heure que j'ai utilisé le service Sparkle d'ailleurs. Euh, on le récupère le premier résultat, on en fait un lien, on affiche le lien. Hop là, est-ce qu'on peut avoir l'url du gadget bien sûr on peut avoir l'url du gadget et donc voilà l'url du gadget ici euh... alors là et euh, 98 albin de son prénom euh, a fait un code assez simple il y a des gadgets qui sont beaucoup plus longs euh, mais moi même déjà en javascript je suis vite limité Et puis pour ce soir j'avais pas envie de montrer quelque chose de trop compliqué mais C'est quand même quelque chose d'assez magique de mettre un lien là vers OSM, je trouve, avec juste 15 lignes de code, et du coup, ça c'est assez pratique pour ceux qui disent il ah, faudrait stocker le lien OpenStreetMap directement en bas. Ici, ajouter une déclaration là il y a trop de dans la Suisse. Ici, il y en a qui voudraient tout le temps ajouter OpenStreetMap. On a une propriété OpenStreetMap d'ailleurs. Voilà, on a plein de propriétés OpenStreetMap d'ailleurs. Euh, la plupart qui ne sont pas intéressantes d'ailleurs, celle qui est intéressante ici, ces relations. Euh, mais stocker dans ce sens-là, alors qu'avec 15 lignes de code, je peux le récupérer dans l'autre sens, euh, ça prouve bien le peu d'intérêt de la duplication, de la redondance de stocker une information en dur. C'est quelque chose qui m'horripile un peu toujours dans Wikidata. Les gens qui perdent du temps quelque part à mettre plusieurs fois un peu la même information. Alors qu'avec 15 lignes de code, à la volée, en instantané, je peux générer le, la, le même résultat. Autant laisser faire un script, le faire bien, et ne le faire à la main que s'il y a vraiment besoin. Hum, voilà, Dans un monde où les humains et les robots vivent en paix, on laisse faire les robots, les trucs automatiques, et on laisse les humains faire les trucs réservés aux humains où on a besoin de l'intelligence humaine. Euh, là, en l'occurrence, on pourrait débattre de l'intérêt, parce qu'effectivement, il nous en renvoie des milliers, est-ce qu'ils sont tous pertinents pour qui, pourquoi Le script est un peu brut et récupère que le premier. Ça pourrait être intéressant de discuter et de dire bah :« Mais non, mais ce serait bien. En fait, c'est euh, pas forcément le premier, le plus intéressant. Là, du coup, ça c'est un argument qui est valable. On pourra en discuter. Mais pour la plupart des cas, ce petit code euh, fait globalement très bien le boulot. Donc voilà, ça c'est un code que j'ai utilisé pendant très longtemps, euh, que j'utilise toujours d'ailleurs. Euh, je l'ai ajouté il y, a, il y a très longtemps. Il marche très bien. Overpass Turbo, ça marche depuis longtemps et ça bouge pas. JavaScript, c'est pas un langage qui évolue trop pour l'instant, ça marche. Ça, éventuellement, parfois, ça bouge quand on change l'interface MediaWiki, mais en plus, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez robuste. Et euh, il se trouve que plus tard, j'ai réfléchi à d'autres problèmes que je me suis rendu compte qu'ils étaient similaires et je me suis dit, eh, hey, mais je peux reprendre ce code en fait. Donc, en l'occurrence, mon cas d'usage était sur Wikialien. Euh, parce que si vous ne le savez pas, du coup, il existe un site qui s'appelle le Wiktionnaire, qui stocke euh, tout un tas d'informations euh, lexicographiques. Euh, par exemple, si je vais, euh, je prends toujours l'exemple de qui chien, mais ce pas grave. Chien en breton. Donc il y a une page ici vers, euh, enfin, qui décrit qui, la, la, la chaîne de caractères KI. Euh, de différentes façons, qui me dit que c'est un code ISO pour la langue du Kikuyu, que c'est un mot en français, euh, soit d'argot, et qui toi, soit euh, c'est une variante orthographique pour le qui hein, euh, en arts martiaux, philosophie, euh, tout ce qui est énergie, spiritualité euh, en chinois, en ancien français, qui euh, sont, euh, c'était écrit kai à l'époque, au lieu de QI maintenant. Euh, en anglais, bah, c'est la même chose que le chi chinois, voilà. Puis euh, le qui le chien en breton. Euh, il doit y avoir d'autres choses derrière, peut-être, voilà, dans différentes langues, etc., etc. Voilà. Ça, c'est toujours intéressant. Euh, et d'autre part, si vous ne savez pas, sur Wikidata, on a ce qu'on appelle les Lexem. C'est-à-dire que c'est des entités qui décrivent pas un concept général, mais qui décrivent un mot. Donc, on est sur quelque chose de finalement proche du Wiktionnaire. On est deux, dans les deux cas sur des pages qui décrivent les mots. Et on est dans le même cas qu'avec OpenStreetMap tout à l'heure, c'est qu'on ne on peut pas faire un lien automatiquement, puis il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre un lien automatiquement. Et donc là, si je fais une recherche avec L2 point, pour dire que je cherche un lexème précisément et pas un autre élément, je peux chercher les mots hein, qui correspondent à cette chaîne de caractères qui caillent. Donc on retrouve bien, alors là ça vaut encore autre chose le classificateur en chinois, mais on retrouve le mot en breton. Et on retrouve des verbes en chinois encore, d'autres choses aussi diverses que variées d'ailleurs. Je sais pas si on retrouve après il trouve des choses qui sont plus que KI. Enfin, peut-être que je le mette. Je sais pas si je peux mettre en guillemets ici, ou il faut que je passe par une syntaxe. Ouais, si je m'en guillemets, ça m'aide pas beaucoup. Ça réduit un peu le nombre de résultats. Là j'en ai plus que 12. Sans les guillemets tout à l'heure j'en avais 99. c'est ça Donc voilà. Et donc je me dis, ça c'est intéressant de faire le lien entre cette page, euh, par exemple ici euh, L69, le qui, le chien et qui ici. Et dans le même cas que pour euh, OpenStreetMap, je me dis, ça vaut pas forcément la peine de, de perdre du temps à coder le en, en dur ce lien, parce qu'en fait dans les deux cas, on fait une recherche avec la chaîne de caractères. J'ai pris qui, mais je peux prendre euh, manger, par exemple, le verbe en français s'il veut bien. Euh, je ne sais pas pourquoi il ne pas directement. Voilà, il y a une page sur manger. Et si je vais ici dans l2.manger, manger des informations différentes, hein, complémentaires, mais qui sont intéressantes. Donc manger, que ça soit en, un verbe en français, un nom en anglais et un nom en français. Le manger. J'ai mangé, le manger. Euh, voilà. Et donc... De la même façon, je me suis dit, on peut mettre le lien à gauche. Alors là, évidemment, il a disparu. C'est l'effet des mots. Ah non, il est là. J'ai regardé trop vite. Je cherchais tout en bas alors qu'ils sont ici. Et je me dis plutôt que de. Voilà, en plus là, il n'y a que trois cas. Mais on a vu tout à l'heure avec qui qu'il pouvait y avoir beaucoup de mots. Des mots très courts, ils vont avoir beaucoup d'homographes, de mots qui s'écrivent de la même façon. Ou du coup, ça va pas être pertinent de restocker. Enfin, ça va être pas pertinent ça peut être fatigant, surtout de restocker à la main tous les liens. Et là, on doit j'ai un petit gadget qui les affiche euh, les trois liens qui ont exactement la chaîne de caractère Et donc du coup, je vais me servir de la chaîne de caractère comme identifiant et en fait, au lieu de faire une recherche comme ça, je vais faire une appel une, une recherche avec euh, query.wikidata.org et où je vais faire à plein quelque chose d'assez simple en fait euh, Donne-moi tous les lexem, je vais l'appeler une variable lexem euh, qui ont un lème, une, une entrée en fait, qui est euh, mangé. Je crois que j'ai le droit de faire juste ça, non pas comme ça. Manger de freux, ouais, euh, qui ont une, donc une euh, le lemme et ensuite il faut que je dise un filter euh, string du l'm est égal à manger quelque chose comme ça normalement doit me donner les trois mêmes résultats s'il veut voilà ça ça me donne les liens Donc voilà si je peux le faire avec une requête Sparkle de trois lignes autant le faire avec la requête Sparkle de trois lignes plutôt que de le de faire à la et je me suis dit, bah ça, voilà, là, on a une URL où on peut obtenir le résultat, prendre ces résultats et les injecter directement. On peut faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour OpenStreetMap, finalement. Euh... Et voilà, pour la logique et pour le code lui-même. Alors, du coup, il faut que j'aille dans un... le dictionnaire. Le dictionnaire ici. Que j'aille sur ma page. Euh... Ici. Pignon. Page d'utilisateur. Et que je rajoute comme tout à l'heure, common.js, parce que ça c'est vrai pour quel que soit le site média wiki on se trouve. Euh... Euh... Pourquoi il est chelou C'est pas grave. Euh... Ou en fait, dans mon common.js, je dis, je récupère euh, voilà un petit code que j'ai créé, lien lex. Euh, utilisateur lien lex. Je vais prendre tout le lien et puis vous le donner dans le chat, comme ça. Hop là, je vous le mets dans le chat. Donc là, le code est un peu plus long que ce qu'on a fait tout à l'heure parce que euh, on a fait des adaptations, euh, notamment tout à l'heure le script de d'Albin pour OSM récupérer que le premier, et là, on, bah, en fait c'est pas pertinent d'en afficher qu'un, il faut en afficher plusieurs. Donc c'est là pour ça, par exemple là ici on a une boucle pour prendre tous les résultats, euh, et à chaque fois qu'il trouve un résultat, il l'ajoute à une liste interne qu'on a appelé euh, non c'est même pas une liste la liste est faite à la volée en fait euh, mais on voilà on l'ajoute à peine bah si il y a une liste là voilà je savais bien qu'il y avait une liste et donc on l'ajoute et on génère un lien on a une balise a comme tout à l'heure où il ajoute bah voilà l'id et le lien à chaque fois avec euh, ici il trouve les, les informations et les concatène c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure mais c'est la même chose puis il y a if timeless pour un si on est sur l'interface timeless, parce qu'il y a plusieurs interfaces utilisées parfois sur un... sur le dictionnaire, donc il a fallu tenir en compte ça. C'est pour ça qu'il y a if else if. Um... Voilà, il y a deux trois façons de faire. Donc ça c'est la partie pour afficher, créer le code et la partie au début ici. Envoie dans. Là, contrairement au code de tout à l'heure, on a fait attention de mettre du... des commentaires pour expliquer. Donc là par exemple, il y a un gadget pour ajouter un ou plusieurs liens vers le ou l'excès Wikidata sur une entrée du dictionnaire et c'est basé sur une requête sparkle euh, on a une première ligne de code ici qui nous dit ne travailler que si on est dans une page de l'espace principal c'est pas la peine d'essayer d'activité le gadget si on est sur une page de discussion une page de commentaires car rien à voir c'est vraiment que sur les pages de, de contenu donc si on est dans une page de contenu qui l'espace de contenu principal s'appelle 0 sur MediaWiki, dans tous les pages que ce soit wikidata wikipédia wiktionnaire d'ailleurs ça c'est vrai tout le temps et j'ai mis une limite de 10 par défaut pour pas en récupérer trop quand même pas en récupérer qu'un seul mais au delà d'un certain nombre ça a plus forcément de sens de tous les récupérer on a ici une partie qui va jusque là qui fait la requête alors du coup là vous reconnaissez un peu le code d'une requête sparkle euh, select distinct donc la variable oui, qui base les mains les mains je récupère la langue mais je m'en sers pas ça j'en aurais pas besoin je récupère la langue aussi ici mais que je m'en sers pas pour l'instant en tout cas ça c'est dans une version future du gadget que je me servirai de ça peut-être mais j'ai pas eu le temps de la faire mais après on retrouve la même chose filter regex ah tiens j'ai fait un filter regex alors que là dans l'exemple naturellement donc là c'est pas là ici j'ai fait un filter égal euh, ce qui répond du coup à la question d'Acharazin que je vois dans le chat, euh, c'est un strictement égal que tu obtiens avec ta requête Sparkle. Euh, là, j'ai fait un strictement égal, là, j'ai fait un code qui est un peu différent, j'ai fait un regex, euh, je peux peut-être agrandir, euh, ça sera plus mieux pour vous, je fais un filtre regex, euh, et puis du coup, en mettant au début de ma regex un point, euh, point euh, accent circonflexe, et en finissant par un... le signe de l'art, c'est exactement. Mais si j'enlevais juste le dollar là, ça serait tous ceux qui commencent pareil. Donc tous les qui, euh, par exemple, euh, la loutre en breton c'est qui kidour, le chien d'eau, littéralement chien eau. Euh, et ça commence par qui. Donc si j'enlevais juste ce petit caractère là dans mon code sur la page qui du dictionnaire, il me mettrait un lien vers qui kidour parce que ça commence par qui. Euh, voilà. Et je l'ordonne là dans l'ordre des, des variables, Oui, bon, ordre alphabétique. Euh, J'ai pas même pas fait gaffe tout à l'heure, mais quand j'étais sur manger, ils étaient dans l'ordre. Manger plein. Donc, le temps que ça apparaisse. Alors, du coup, ça, vu que ça fait une requête par que c'est un peu long parfois, c'est pour ça que je l'ai pas vu tout à l'heure. maintenant il devrait apparaître ici dans quelques secondes sous vos yeux ébahis. Je vais recharger la page. Peut-être le code n'est pas totalement optimisé. C'est là que vous voyez que je suis pas un spécialiste aussi. Il hum, fait des mots. Si, voilà, ça met 2-3 secondes. Non, c'est pas ordonné par langue. Et par quoi j'ordonne hein. hum, C'est l'occasion de débugger le code en même temps. Order bar variable. Alors si je reprends ce code. Et que je le mets dans un sein. On va faire comme tout à l'heure, on va remplacer. Donc là, j'ai une variable, on va l'appeler L, on s'en fiche. L, L, ni on va mettre 10. Et là, au lieu de mettre item, du coup, item de là, on va mettre manger, en strictement. Hop là, comme ça, ça marche. Qui tombe chien chaud. C'est pas comme ça qu'on dit hot dog. Et on voit que la requête est un peu longue. Il faudrait que j'optimise ce code. Je ne suis pas sûr de savoir comment pour l'instant, mais ok. Et effectivement, il me le trie dans cet ordre-là. Ah oui, parce que 3.07 vient avant 309. Ah oui. Parce que oui, ça c'est Sparkle, c'est un problème connu. Il fait une ordonnance intrinsique. Euh, donc, du coup, euh, bah oui, 307 259 vient techniquement avant 309 en chaîne de caractère. Euh... C'est <coughs> euh, un peu dommage ce que j'ai fait. Euh, il faudrait en fait que je coupe le L, que je garde que la fin pour faire le tri. Bon, en même temps, c'est pas forcément important. Euh, ouais. Par contre, oui, je vois effectivement qu'il met 16 secondes. Donc, ça veut dire que pareil, quand vous êtes sur une page du Wiktionnaire, ben, le temps qu'il fasse la requête, ça va aussi mettre 16 secondes à s'afficher. Ça c'est un, un problème Ou l'anglais en premier euh... non parce que là dans cette variable là l'anglais euh, je prends la langue hein, ici tu as raison mais en fait je la récupère pas ici la langue donc il a même pas été chercher la langue non ce que euh, si on voulait mettre une langue en premier en fait pour ceux qui savent mais sur le wiktionnaire la convention c'est que les langues sont pas en alphabétique avec le français au début. Dalf, est-ce que c'est la rédex qui ralentit, ça c'est une excellente question. Si je remplace ce code-là qui est effectivement une regex, on sait que ça peut être un peu long, si je fais un simple filter string également manger et puis du coup alors si c'est pas une regex, j'ai pas besoin de ça, puis j'ai pas besoin de deux égal filter string de. faut que je ferme la parenthèse par contre. Voilà. Et si je lance ça Combien de temps il met Non, il a de mettre un peu de temps aussi. Dès qu'on manipule des chaînes de caractères, ouais, il met 11 secondes au lieu de au lieu de 16, c'est peut-être juste aussi parce qu'il a commencé à indexer dans, en interne dans le service, le service query a beaucoup d'optimisation dans les coulisses du, du système qui fait qu'il avait peut-être gardé, c'est peut-être pour ça hein, juste que c'est plus court. Euh, ceci dit, effectivement, ces deux lignes sont strictement équivalentes. Il faudrait que je vérifie pour voir s'il y a une des deux qui est fonctionnellement plus rapide que l'autre. Euh, c'est pas évident comme ça. Regex est connu pour être consommateur, mais euh, une comparaison de chaîne de caractères c'est aussi long aussi. Euh, et puis le problème, c'est qu'en fait, euh, ici, il va récupérer tous les lemmes de du Wix. De... Non, pas du Wixener de. Tous Les lèmes de Wikidata, ce qui fait beaucoup de lèmes. Il y en a plusieurs. Il y en a de, on a passé le demi-million il y a quelques mois, donc on a peut-être bientôt. On s'approche du million. Donc ça fait beaucoup de comparaisons. Euh, manger comparé à euh, plus d'un million de rien de chaînes de caractères, forcément. Euh, le fait qu'il le fasse en 11 secondes d'ailleurs est, euh, est bien, c'est très bien en fait. C'est très performant, je trouve finalement, vu ce qu'on lui demande. C'est plutôt que un... je lui demande un peu trop brutalement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ajouté ici ISO lang. C'est parce que l'idée, c'est que je pourrais récupérer les langues ici (français, anglais, moyen français) et lui demander que de ne chercher dans ces langues correspondantes. Ça réduirait cette requête-là, au lieu d'en avoir des millions, j'aurais peut-être que, je sais pas, 100 000, 10 000, peut-être même seulement mots. Là, par exemple, si je mets un VD euh, français, euh, j'ai pas besoin de la langue du coup, là, ça met combien de temps? Ouais, voilà, là ça se fait en hein, 776, euh, 0,7, même moins d'une seconde, 0,7 secondes 0,7 seconde. Euh, sauf que là, il faut que je mette pas juste français, mais il faut que je mette toutes les langues. Donc en fait, il faut que je fasse un truc qui s'appelle euh, par exemple langue, comme ça. Et après que je fasse un values de langue et que je mette... un euh, values, c'est des crochets, je crois. Euh, VD français. WD euh, anglais, par exemple. Je sais que ça existe en anglais. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre Anglais moyen français. WD moyen français. Comme ça. Euh... Bon, là, ça met quand même une seconde 4. Et euh, le problème, c'est que je ne sais pas actuellement. Enfin, j'ai des personnes qui m'ont aidé, donc euh, j'ai les briques pour, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en place. Mais passer de des titres ici français au code langue hein, ici correspondant euh, Q150. Donc du coup, euh, du coup, c'est en suspens l'optimisation Mais bon, vous voyez, en tout cas, l'idée qui est qu la même dans les deux cas, que ce soit Overpass ou Quai Sparkle. On fait une requête externe et on demande plutôt que de faire la requête à la main de faire faire la requête par l'interface. Finalement, pour l'afficher, euh, voilà. Je sais que ça peut être très technique donc je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Euh, oui, Ça, je vais au moins corriger le Wiktionary en code ici. Wiktionary, hop là et je vais en profiter pour enlever le order by qui ne sert à rien puisque enfin qui a pas de, de logique donc euh, autant ne pas la mettre voilà euh, coquille et moi code inutile voilà et du coup euh, je vous ai donné le lien vers le lien lex oui que j'ai appelé lien lex comme lien vers les l'exem et si vous voulez l'utiliser vous pouvez faire comme on le fait ici hein, dans dans votre page, je vous mets le lien sur votre wiki. Et du coup, ça marche sur le Wiktionnaire, sur tous les Wiktionnaires en fait. Là, j'ai activé sur le Wiktionnaire en français, mais vu que. Non, le début de l'URL là est pas explicite. Donc, du coup, ça ne va marcher que sur le Wiktionnaire en français, peut-être. Ici, là au début, il faudrait mettre httpfr.wixenary.org pour que ça marche partout, si je me souviens bien. Euh, j'avais mis quelque part une page j'avais mentionné ce gadget. Euh, voilà, ici sur projet coopération Wikidata, gadget pour afficher si vous voulez voir cette discussion. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait voilà en mars dernier, mars 2020. D'ailleurs, j'avais fait une première version qui n'était pas top top. Et certaines personnes m'ont fait des remarques et des, de l'aide. Je remercie en particulier Darmo 117, hein, d'ailleurs, au passage, qui m'a aidé pour le JavaScript voilà euh, Voilà, je sais pas s'il y a des questions si je vous ai pas trop perdu quand même euh, Dalf nous donne un lien qu'est ce qui nous donne la ligne 18 oui euh, dans le code de la requête j'ai mis le lien vers le vers le, le gadget lui-même euh, ça permet en fait euh, en le mettant en fait ici donc ça fait en fait comme si j'avais fait ça ici là, voilà, ici en fait ça se permet au gestionnaire du service Wikidata Query Service, quand il voit passer mes requêtes bon euh, vu que c'est toujours un peu le même genre de requête, ils doivent un peu se demander ce que c'est enfin ils, ils doivent pas trop se demander justement ils ont une bonne idée de ce que c'est elle revient souvent en fait parce qu'à chaque fois qu'on charge une page du dictionnaire enfin, à chaque fois que je charge et que tous ceux qui ont activé le gadget chargent une page du dictionnaire, il va faire cette requête pour vous. Donc ça fait potentiellement des milliers, voire des millions de requêtes hein, qui sont faites. Euh, en tout cas des centaines par jour, et puis sur un mois, ça fait beaucoup. Donc du coup, en mettant ce petit ce petit lien au début, ça permet de mettre un contexte pour les, les quelques personnes qui, qui sont en charge d'optimiser justement le courrier service dans les coulisses dont je parlais tout à l'heure. Ben voilà de, de permettre de savoir un peu ce qu'il en est ils peuvent aller sur cette page et savoir à quoi d'où vient la requête et à quoi elle sert et donc du coup ils ont tout le contexte bon le contexte qui est technique mais en général ceux qui s'occupent du wiki data quoi et services n'ont pas de problème avec la technique du tout au contraire euh... voilà bon on dit que c'est très limpide euh, je sais pas si ça a été limpide pour tout le monde euh... Au passage, je ne connaissais pas d'ailleurs d'Alf le, le fait d'ajouter un L17 par exemple. Et là, si je mets L20, par exemple, il me fait un.. Waouh, il m'emmène directement à la ligne 20 avec un surlignage. C'est beau. Bonsoir Envel. Euh, Bah, T'arrives un peu à la fin de la démonstration du code, mais après, c'est pas forcément toi qui en avais le plus besoin. Mais du coup, je expliquais d'où venait ce gadget que j'avais vite fait créer avec l'aide d'autres personnes pas tout seul et en reprenant un code existant qui génère un, donc du coup comme je le disais quand on est sur une page de dictionnaire les liens vers les Lexem automatiquement à partir de la chaîne de caractères et d'une requête euh, d'une requête wikidata query service euh, dalf nous dit à propos d'overpass j'ai décoté la requête list machin voilà oh on va On Regarder ce lien, donc le widget hein, exécute cette requête dans leur passe turbo, oui, tout à fait. Euh, ah bah, J'ai fermé le lien tout à l'heure, mais tout à l'heure, on avait un code, euh, euh, un code JSON euh, avec effectivement qui était encodé pour une URL parce que quand on passe par des URL, on se retrouve avec un encodage un peu particulier. Euh, il connaît pas dans une url tout ce qui est les espaces et les retours à la ligne typiquement et donc du coup on se retrouve avec des pourcentages euh, 3d ou des trucs comme ça c'est un peu plus clair je suis complètement d'accord et en fait c'est ça effectivement euh... donc du coup ça par contre c'est le résultat spécifique pour q39 euh... Donc ça c'est le code qui... c'est le code de résultat d'overpass turbo qui s'affiche quand on est euh, sur la page q39 si on était sur la page q n'importe quoi, c'est ce q n'importe quoi ici qui s'afficherait. Euh, voilà. Et euh, du coup, ça c'est la, la requête Overpass qui nous dit que c'est en euh, sortie le résultat est en format JSON. Et ça, ça sert à rien. C'est le langage de la requête de Overpass. C'est le truc un peu par défaut. Je saurais même plus dire ce qu'il fait exactement parce que c'est toujours ce que je fais. Voilà. Ce qui est important, c'est ici. Dire récupérer tous les nodes, way et relation, ou Wikidata, l'identifiant Wikidata dans votre Syntap est égal à cet identifiant-là, justement. Euh, merci Dalf de l'avoir partagé, c'est vrai que c'est plus clair comme ça, j'aurais dû faire ça directement. Euh, voilà. Tant que h est là ce soir et qu'on parle de code, on peut parler d'un autre type de code sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Ah, évidemment, je vais pas me souvenir de l'URL, mais on a bossé. Enfin, j'ai commencé par bosser sur Wikisource à faire un dictionnaire de breton, justement. Euh... Je vais pas le retrouver. Euh, si je vais peut-être regarder les dernières contributions, les nouvelles, désolé de montrer à l'écran. Tchouk tchouk. Ah, voilà, il contribue beaucoup trop sur l'XM. 25. Je retrouve le lien. Euh, attends, je suis bête. Je peux faire un... espace de nom. L'XM. Inverser la sélection. Et déjà, j'aurais pu les résultats l'XM Et je devrais. Donc là, voilà, j'ai plus que des éléments. Et voilà. En requête de permission de robot. Donc n'hésitez pas à voter et soutenir cette page. Voilà, merci de donner le lien, je l'ai trouvé en même temps. C'était ça que je cherchais, effectivement. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a un livre qui s'appelle Lexique étymologique du breton moderne par Victor Henri, qui est, se trouve être un linguiste alsacien à l'origine. Enfin, à l'origine, d'origine alsacienne. Euh, qui a été retranscrit du coup sur.. Un... Je vais fermer tous les liens parce que je ne veux pas les réutiliser, je ne pense pas. Donc, euh, sur Wikisource, c'est un dictionnaire hein, assez classique. Où euh, bah voilà, on a des mots, hein, tout un tas de mots, où il donne voilà, le mot, la définition, euh, l'équivalent dans d'autres langues, ce genre de choses. Et euh, pour revenir sur les lexèmes dont on parlait tout à l'heure, en fait, tous ces lexems n'existent pas en breton. Ou la plupart n'existent pas. Alors, si le verbe être baisant, là, il manque un, un, un N en breton moderne euh, qui a été ajouté d'ailleurs. Mais c'est vrai que le an se prononce souvent à Béza, Béza, Bézan, peu importe. Hum... Mais la plupart n'existent pas. Et plutôt que de les créer à la main, ce que j'ai fait d'ailleurs un peu au début, hein, je copie-colle ça et je dis que c'est un substantif masculin et ça veut dire bien fait, au -ben en français. Bais -bais. Hum, etc. C'est gentil, mais c'est long. Et pareil, c'est le genre de choses qui est totalement inutile de faire à la main. Surtout quand, on, vous l'avez vu ici brièvement, mais c'est un bouquin qui fait 347 pages. Alors en fait, le dictionnaire s'arrête à la page 277. Après, c'est des, des index, mais bon, il y a 277 pages déjà. Euh, Je vais pas tout, il y a, a peut-être une vingtaine de mots minimum par page. Bon, là, il y en a un peu moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ne serait-ce que 7. J'ai euh, pas envie, ni ce euh, serait pas rationnel ni logique de les faire tous à la main. Euh, et donc, du coup, euh, avec Edvel, on a travaillé enfin. Moi j'ai fait le, le, le contenu sur Wikisource et Envel a travaillé lui sur toute la partie code euh, qui va en faire un robot d'import de l'EXEM. Donc comme il le dit, euh, pour le moment il n'y a que 280 l'EXEM en breton. Euh, dans ce dictionnaire il y a à peu près 3000 mots, voilà 3500 l'EXEM, un peu plus même, 3800 je crois. Alors, il en a exclu certains parce que le code essaie de les reconnaître et puis s'il les reconnaît pas, il va les passer. Voilà, il y a environ 4000 définitions. C'est ça. 4000 euh, entrées même je pense. 4000 définitions. Voilà, il y a des entrées qui ont plusieurs définitions. Voilà, c'est le bazar du dictionnaire. Surtout que c'est, du coup, c'est du dictionnaire plein texte. Ça n'a pas été bien formaté à l'époque, forcément. Euh, il y a quand même un certain formalisme qui fait que c'est toujours, voilà, le premier mot, c'est l'entrée en breton à créer. Ensuite, normalement, c'est toujours plus ou moins le la nature grammaticale. Donc un verbe, un substantif. Euh, pareil, je peux agrandir. Un verbe, un substantif. Mais là, vous voyez, que par exemple, il y a dastaz. Euh, et là il n'a pas mis de, de nature grammaticale c'est vrai que de toute façon il n'y a pas forcément euh, je sais pas ce qu'on pourrait mettre euh, Comment on dirait en français interjection en gros c'est l'équivalent un peu breton de U, euh, euh, arrête toi le cheval Dasta, d'astaz voilà d'asta dastaz. dans le s se prononce. tout doux tout doux euh. voilà donc là il n'a pas mis et du coup, il y a plusieurs mots comme ça où, euh, bah, du coup, il a fallu euh, analyser. Ou du coup, moi, j'ai expliqué avec Envel comment ça fonctionnait un peu ce à la fois le breton et comment fonctionnait euh, le formalisme de ce dictionnaire. Et euh, après, lui, il l'a traduit en code. Alors, le code, je sais pas, non, tu l'as pas mis encore, Will be published, mais bientôt, bientôt. Suivez cette page, bientôt, vous aurez plus d'informations ici. Euh, voilà. Euh, mais du coup le fonctionnement, même si le code n'est pas publié, l'algorithme, le processus, le procédé de fonctionnement est indiqué ici. Donc euh, par itération, il va parcourir le dictionnaire de.. de... On a parcouru d'ailleurs au passé le dictionnaire sur Wikisource, c'est en cours. Et donc euh, j'ai fait des revues parce qu'en fait, du coup, ce qu'il a fait au tout début m'a permis d'améliorer le texte, parce qu'il m'a dit Eh hey, là par exemple, il manque, c'est pas la même forme que celle qu'on a d'habitude, est-ce que c'est normal et donc, du coup, moi ça a permis de regarder. Il y a plein de trois endroits. D'Astas, tout doux, c'est entre guillemets normal. En tout cas, c'est comme ça dans le livre qui n'a pas dit que c'était une interjection, une onomatopée. C'est quelque chose entre les deux en plus, c'est même pas clair. Euh... Donc, ça, ça m'a permis. En première, c'est pour ça qu'on parle d'itération c'est qu'on est revenu plusieurs fois sur le texte. Avant même d'utiliser le texte, on a commencé par améliorer le texte. Et vu que moi je parle breton et j'ai des bonnes connaissances de la lexicographie sur Wikidata, j'ai pu l'aider aussi. Euh, notamment euh, ici, à chaque fois, verbe, euh, substantif masculin, c'est mis sous forme d'abréviation. Il a fallu qu'on le traduise en euh, en élément Wikidata en où ça allait exactement euh, pour faire euh, l'alignement. Voilà. Euh, matching with existing data in Wikidata, donc euh, correspondance alignement avec les, les données dans Wikidata. Les lexem qui existent déjà dans Wikidata ne seront ni importés ni, ni mis à jour. Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Euh, ni mis à jour du hason. Mine de rien, ce dictionnaire, aussi intéressant soit-il par son exhaustivité, il y a quand même 4000 mots. Euh, en fait, il est très très succinct. Vous voyez, on voit qu'une définition, définition ici, on prend quelques lignes. Das prena verbe ça veut dire racheter délivrer et voir sous das et prena il apprend de découper le mot en deux et puis c'est pas plus loin euh, merci ça va pas très loin mais ça nous informe quand même que le mot existe que c'est un verbe et ce qu'il veut dire donc au moins ça on le récupère facilement euh, ça on n'en fait rien pour l'instant je crois Envel pour me corriger si on le met en glose pour former un sens euh, ça nous a été fait la remarque, euh, je suis pas persuadé à mon avis, j'aurais aussi vite de le faire à la main après. Euh, surtout que là, pour passer de Ama, ta, Daspune, il le traduit par Ama en plus. Je cherche une phrase en breton qui utilise le mot Daspune. Euh, ouais, Ama, un tas. Hum, pour l'instant, les glosses, c'est un peu compliqué. Il y a plein d'exceptions. Ouais, bah ouais. Donc, à mon avis, on va rester sur mon idée que j'ai expliqué d'ailleurs. C'était sur le chat Telegram des Lexem, où j'ai dit non, mais je vais le faire à la main. Ça sera plus rapide que de faire un code qui sera pas forcément performant en plus. Euh, voilà. Importer des nouveaux lexèmes et notamment, il va faire voilà le lem, le langage, la catégorie lexicale, la nature le grammaticale, comme on dit en français. Ça, c'est trois trucs qui sont absolument obligatoires. Pour Créer un lexème, il n'y a pas le choix. Ça, c'est le minimum minimum. Ensuite, d'écrire par euh, le livre. Donc, là par exemple, il y a un exemple le mot piou en breton, euh, qui d'ailleurs en breton moderne s'écrit piou, mais qui avance enfin en d'autres orthographes s'écrit piou ou un peu à la française ou p'iu avec un w plutôt à la galloise d'ailleurs. Utiliser un w pour le ou euh... Et du coup, par on sait que ça vient de, ce, de cet ouvrage, ça, il n'y a pas de problème. Et on peut dire de quelle page il vient. Donc ça, c'est le minimum, minimum, il va faire ça. L'entrée le, ici, la langue breton, euh, il faut que le code langue soit créé. Oui, pour le breton, j'ai pas de problème, le code langue a été créé. En plus, on va prendre BR tout court. S'il faut que je fasse des précisions de quel breton il s'agit, pareil, je le ferai à la main plus tard. Euh, que c'est un outil interrogatif, décrit pas Sens, du coup, on va le passer malheureusement mais en même temps même là à la main j'ai pas pu en faire un pew ça veut dire qui donc là j'ai mis pew pesser quelle quelle personne ça veut pas dire grand chose mais les formes là il va pouvoir en mettre quelques-unes euh, on avait un exemple ici de verbe et oui ah oui uh, c'est un verbe mais effectivement d'habitude normalement on a juste le mot et sa nature grammaticale mais de temps en temps on a une précision de, de variété de, de dialecte en fait donc V, c'est pour Vante. D'ailleurs, vous verrez que si vous parcourez ce, ce livre hein, pour vous amuser, vous verrez que 9 fois sur 10, la précision, en fait, c'est Vante parce que c'est le dialecte Vante qui. qui qui s'éloigne un peu plus du standard, on va dire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais résumer ça comme ça. Je ne vais pas vous faire un cours de euh, que Breton. Euh, voilà, ça, ça répond du coup à la question du V. 20 et bébé d'ailleurs, ce dictionnaire est quand même pas mal fait parce que si vous avez tout au début, il y a une page qui s'appelle Instructions pour l'usage le du lexique où il vous donne toutes les explications euh, les lettres de l'alphabet, donc euh, la bk et pas la bc en breton parce qu'il n'y a pas la lettre c en breton. Euh, le fait qu'il utilise deux trois caractères un peu particuliers et voilà les majuscules entre parenthèses désignent les quatre dialectes du breton moderne donc euh, cornoille, cornoyer, euh, léonard, trégorois Vente. Ça, c'est bien fait. Et la liste des adjectifs, des abréviations. Donc adj pour adjectif, etc., etc. Alors, il y a une ou deux abréviations, je crois, qui sont un peu stupides, où il y a deux trucs qui veulent dire la même chose. Oui, voilà. V point, ça veut aussi dire voir. Donc ça peut être voir ou vente en fonction. En fait, si c'est vente, hum... Si c'est bah, un ici, voir, vous voyez. Si c'est c'est toujours entre parenthèses après le mot. Et si c'est voir, c'est toujours en fait presque à la fin d'une définition voir plus. K doit pas être simple. <rire> Maintenant, ça doit pas être simple, on va l'écrira avec un S en breton du coup. Pourquoi s'emmerder avec un CCD ou un C quand la lettre S fait bien le boulot c'est ça un peu la logique du breton qui fait qu'il n'y a pas de C. Et en plus, il euh, n'y a pas de C tout seul comme lettre en breton. Mais par contre, on a la lettre CH et CA prostophage qui sont une lettre à part entière. Donc, avoir un C tout seul serait confusionnant. Donc, ils ont décidé de ne pas mettre de C du tout. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est marrant, ils utilisent cet ordre alphabétique ancien ici. Alors que l'ordre alphabétique moderne, c'est A, B, Ch, R, Donc, parce que le CH, c'est che. Et le c apostrophage ça se prendre comme un retard espagnol ab d E f g k h après l'ordre et à peu plus logique peu importe je dérive complètement on va pas faire un cours de breton ce soir euh, toujours est il que voilà et les donc les variantes et les variété de forme donc ça va permettre de créer euh, automatiquement plus ou moins 3500, 4000 lexem, que après je vais passer beaucoup de temps à relire et améliorer, euh, mais ça sera quand même beaucoup moins de temps que tout ce que j'aurais fait à la main. Donc euh, voilà, comme tout à l'heure, on utilisait un gadget pour faire quelque chose automatiquement plutôt que de le faire à la main. Là, on va sous-traiter une grande partie du travail pour le faire automatiquement. Et il y a déjà Pimousse, euh, compare ce bretonnant qui a dit euh, euh, ça semble être très utile pour développer le nombre de bretons le mot breton dans Wikidata, et en tant que locuteur du breton, il pourra aider à relire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. j'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'était l'occasion. Euh, J'espère que ça se fera dans les mois à venir. Il faut que je finisse de relire le dictionnaire. Il faut que Envel travaille effectivement à publier le code, ce genre de choses. Mais euh, dans quelques semaines, mois, je pense que on pourra en reparler, peut-être montrer, faire des choses. Pour faire des requêtes du coup sur les mots en breton euh, et arrêter d'avoir que des mots qui commencent par la lettre A parce qu'actuellement j'ai fait énormément de mots qui commencent par la lettre A en breton parce que j'ai commencé par le début de l'alphabet en tant que bon être humain alors que là le robot il va faire tout l'alphabet tout le bouquin sans, euh, sans discrimination sans biais et sans se fatiguer en plus comment tu codes les variantes euh... alors plus c'est pas un bon exemple de variante euh, Est-ce que j'ai un exemple de variante? Euh, j'ai un exemple de variante, à mon avis, en, en occitan. Donc, Abadio, qui veut dire euh, abbaye. Euh, non, pas Abadia en basque. Abadia en. Euh, peut-être qu'en basque, ça existe aussi. abadi La euh, Chute euh, comme ils ont fait en basque, En occitan. Bon, on, tant pis, on peut-être le voir ici. Ils n'ont pas mis de variété. Ah, non, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la propriété variété. Euh, ben voilà. Merci. Hein. de m'avoir donné. Je l'ai trouvé en même temps. Variété de la forme. C'est ça qui sert à indiquer. Voilà, propriété optionnelle pour lier une forme à un dialecte ou une variété orthographique ou phonétique. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle variété et pas dialecte. C'est que c'est pas forcément que la le dialecte ça peut être aussi des variations qui sont d'ordre orthographique ou phonétique d'ailleurs typiquement ici non plus c'est que je suis euh, actuellement j'ai indiqué les variations ici en disant que c'est l'orthographe ça en fait je pourrais faire ajouter une déclaration variété de la forme et mettre ça ce avec l'orthographe universitaire est-ce que ça, il est content Oui, en fait, c'est ça qu'il aurait fallu faire, qui okay, est mieux. Variété de la forme. Pouf Et donc ça, c'est un peu. Et très Ok. Bon, voilà. bon après, pour quelqu'un qui connaît pas le breton, savoir que c'est en scolvriek ou en très Rogniezzel, euh, ça va pas beaucoup vous aider. Mais ces deux types d'écriture, c'est un peu l'équivalent de l'orthographe de 90 ou l'orthographe avant 90 en français. Euh, peu importe. Donc voilà comment ça s'utilise dans une forme en déclaration de la forme, parce que c'est spécifique à une forme. C'est pour ça qu'il y en a qui voudraient mettre les plusieurs formes ensemble, hein. Mais là j'ai des déclarations qui sont spécifiques. Je sais que c'est en... en anglais, center. Ils ont fait un center comme ça. Et si on descend, ils ont mis voilà center, center, center centers, le pluriel, euh, le prétérite et maintenant center, center. Ça a l'avantage des plus compacts et plus facile hein, sur certains aspects de mettre tout ensemble, une partie passer au moins. Voilà, on est qu'une fois que c'est parti passé. Sauf que si je veux mettre une déclaration qui est propre à une seule des deux variantes de la forme, bah, bah, je suis coincé parce que si j'ajoute ici, ça laisse les deux. Ça devient quand même plus lisible que QQX. Oui, complètement. C'est ça au moins l'avantage ici d'avoir mis la forme c'est que QXX ça vous parle pas. Et trois en diesel, D'ailleurs, un trait en pourquoi Qui a fait ça en France C'est en alias interdialectal J'aurais interdialectal, j'aurais mis ici. C'est moi qui ai fait ça d'ailleurs. Euh, mais je suis plus d'accord avec mon moi-même du passé. Donc on va le mettre ici, interdialectal. Et, et très en je le mettre ici plutôt. Déjà, je pense que plutôt que d'avoir des traits en diesel, un tiers dialectal, ça va vous parler un peu plus. Et pareil pour Skolveriec. Pourquoi j'ai mis à chaque fois J'ai fait du militantisme breton. Universitaire, ça va être plus parlant. Voilà. Euh.. Non, on va mettre orthographe universitaire quand même, parce que universitaire tout court, euh, les gens pourraient confondre avec l'universitaire euh, la personne. Pareil ici, orthographe, interdialectal. Et, inter et euh, par contre, interdialectal tout court. Oui, mais, mais effectivement. Oui, bah c'est en voyant ce qu'a fait Maïr sur l'anglais. Et vu que Maïr est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, qui est souvent euh, très pertinent, euh, interdialectal breton, orthographique. Alors ça fait un peu beaucoup, euh, Breton, euh, à mon avis, c'est évident. En plus, il n'y a pas 50 langues qui ont une orthographe interdialectale, je pense. Ou orthographe universitaire. Euh, D'ailleurs, à la limite, on peut vérifier. Non, il n'y a que. Voilà, y a que le breton. Et vu que c'est en description, orthographe du breton. Ça me suffit. Donc du coup ici, voilà, si je recharge cette page-là, maintenant on aura. S'il veut mettre à jour, ah, il est lui cassé, Quand... Quand ordinateur cassé, est pas content, il veut plus mettre à jour. Euh... Historique, puis enfin, faire une purge, une vraie purge complète de la page. Confirmé. Donc là, c'est écrit, voilà, plutôt que le qqx ou plutôt que Scolveriek qui va pas vous parler orthographe universitaire sera beaucoup plus parlant. Voilà comment on améliore en même temps Wikidata. Oui, oui, mais le terme interdialectal ne dit pas que c'est du breton aux Américains. Non, mais en même temps, quand tu utilises le terme américain, tu ne dis pas explicitement américain des États-Unis. Tu ça met par opposition à américain de Canada, Mexique ou toute l'Amérique du Sud ou centrale. Euh, souvent, c'est on utilise quand même en libellé. Une forme qui est relativement courante on ne donne pas la précision euh, et de toute façon vu qu'ici dans le contexte on est dans un mot breton avec une forme en breton euh, j'estime que c'est déjà un peu suffisamment implicite si tu t'es retrouvé sur ce l'exem tu as des bons indices et d'autres moyens de savoir que c'est du breton donc j'ai pas envie de mettre interdialecta ah, orthographie interdialectale du breton euh, en plus du breton des bretons c'est que plus on allonge du texte, plus il peut y avoir des variations. C'est peut-être pour ça que j'ai pris le mot en breton au départ en français. C'est que c'était plus simple, euh, c'était par facilité, par flemme. Voilà, euh, on discutait du problème avec le lorrain. Oui, je sais qu'il y a un poste qui travaille sur le lorrain. Je sais pas à quoi ça ressemble. S'il a un peu avancé à Brepin, euh, à Brepin. Euh, je ne trouve pas les mots aujourd'hui que je veux. Euh... Attends, on va chercher l'orrain Lorraine, la langue. Ensemble de dialectes. Euh, page liée. L'exem. Voilà, donc il n'y en a que trois. Et Abrépine, pas Abrépine. Voilà. Euh, pareil, il repart d'un dictionnaire qui est sur Wikisource d'ailleurs. Il a mis un. Par contre, il a bien avancé. Il a mis un. Ça doit faire un certain temps d'ailleurs. C'est juste moi qui suis pas au courant. Mais voilà, il a mis aussi variété de la forme. Zone linguistique du patois de saunois euh... Ce qui, quand on sait pas où est le saonois, nous aide pas beaucoup non plus. Hein. Oui, mais non plus pour des gens qui connaissent pas du tout le breton. Le terme indirectal je veux juste dire que c'est partagé entre les dialectes. Oui. Oui, mais pour quelqu'un qui connaît pas le breton du tout, hein, touchez pas au breton, c'est une horreur. Donc... <rire> voilà. Euh... Euh... Sans blague, le breton, euh, j'ai pas montré tout à l'heure, juste pour rire, pour finir là-dessus. Mais euh, voilà, par exemple, qui a une forme non mutée, K.I., mais pour dire mon chien, c'est Marie, c'est apostrophe H, avec un C Pense d'ailleurs et quand je veux dire euh, ton chien c'est dagi gi G -I. et quand je passe au pluriel ça devient chasse ou con selon le contexte con c'est plutôt littéraire chasse c'est le mot euh, courant et donc chasse quel que soit la pour, pour le coup ça reste chasse euh, chasse da chasse, ton tes chiens ma chasse mes chiens ça reste chasse donc il a aucune logique hein, de prime abord à l'extérieur et pourquoi chasse ou con euh, voilà Quelqu'un qui voudrait parler breton sans avoir les bases de breton serait de toute façon perdu dans cette langue. Euh, voilà. Euh, et on dérive encore totalement sur le breton. Euh, côté militantisme du breton aime ça, mais euh, on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, N'hésitez pas à regarder si vous, vous intéressez au code euh, ou au l'exem, euh, ou même euh, juste euh, mettre votre support sur cette page, ça sera apprécié. Euh, si vous, vous intéressez au lexem, à vérifier les lexem après aussi ça peut nous aider euh, et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de toute façon si vous avez quelques questions euh, n'hésitez pas à les poser tu vas <rire> tu pars à la chasse avec ta chasse eh ben en fait tu rigoles peut-être ou peut-être que tu le sais mais le mot chasse en breton vient exactement de chasse c'est parce qu'en fait euh, une chasse en français en français ancien en tout cas c'était une meute de chasse donc c'était un groupe de chiens donc en breton c'est normal qu'ils aient pris le groupe de chiens comme le pluriel du mot breton mais du coup ils ont volé le, le, le mot en français au pluriel pour le pluriel breton euh, ce qui est un truc euh, un peu bizarre ça s'appelle une supplétion ça ne se fait pas beaucoup euh en français, mais ça le fait beaucoup en français, en breton. C'est très courant qu'on prenne d'autres mots pour compléter, suppléer un euh, hein, mot. Bon, voilà. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y a encore quelques dernières questions. Oui. Euh, ah J'ai fermé la fenêtre, mais euh, Envel vous a partagé le lien dans le chat. N'hésitez pas à le regarder je le remettrai quand je mettrai la vidéo sur youtube je suis en retard mais je vais finir par les mettre toutes mes vidéos sur youtube euh, il a mis sur les l'exem il a mis ce petit outil euh, pour créer les mots euh, puis pour comparer les mots d'une langue alors ah, je remets quand même euh, l'écran je peux faire ça il va vouloir oui ça repasse à l'écran Donc voilà là on a tout un tas de, de concepts choisis chaque semaine Choisi avec soin pour être un peu intelligent <coughs> donc là chaque semaine ça change en plus pour renouveler puis une fois que c'est fait on peut en faire un nouveau donc là par exemple c'est les saisons cette semaine et donc il met les saisons dans différentes langues donc le mot saison en lui-même le mot euh, alors je peux passer en français pourquoi pas détecter automatiquement que je suis en français il le fait d'habitude français change voilà donc saison, printemps, été, automne, hiver, les quatre saisons, l'équinoxe et le solstice. Voilà, 6 mots, 7 euh, mots. Facile à faire, c'est un, une liste qui est pas très longue euh, et ça permet de voir dans chaque langue à quel point on est avancé ou pas. Donc là on voit que par exemple en français, on a les six mots, 6 sur 6, médaille d'or. En anglais aussi, on a tous les mots. On voit d'ailleurs qu'il y a un truc chelou là, pourquoi il y a deux deux résultats. Il ne devrait pas. Saison. Saison de l'année. Saison. Ah non, c'est logique. C'est le verbe. Et le nom. C'est ça, c'était un nom. C'est ça. Le verbe et le nom. Donc tout va bien. Mais ça me permet tout de suite avec son outil de voir. Tiens, il y en a deux, deux identiques en plus. Euh, c'est un peu étrange. Donc là, par exemple, summer, est-ce que c'est la même chose Summer, le nom summer le verbe. Ou. Alors c'est un peu étrange que summer soit un verbe en breton, tout summer, ice summer. Oh. Décrit par Word data, ce qui ne me dit pas grand-chose parce que Word data contient tout et rien. Mais ouais, summer, summer, summer, summering, summer. OK. Euh, si Je fais une recherche Google juste pour rien summer, ça en contexte, par exemple, qu'est-ce que ça donne des phrases avec ce jamais utilisé, je découvre des choses. Euh, on peut pas refuser, bon, bah, on va accepter, hein, tant pis. On va virer ça aussi. We have a family summer où la famille passait ses étés. OK, donc en fait c'est passer l'été, passer ses étés. Oh. Et eh ben voilà, on apprend des choses grâce à ce petit outil. Euh, voilà, et l'objectif c'est que si vous créez des nouveaux mots, ils s'afficheront au fur et à mesure. Il y a du sparkle derrière. Euh, je te laisse compléter, corriger éventuellement dans le chat et nouvelle. Euh, mais effectivement, c'est un super outil qui euh, ça permet de voir euh, comment ça, ça avance. Il faudrait que j'ajoute le breton, mais en fait, en ce moment, j'ai un peu la flemme d'ajouter le breton, sachant que euh, par exemple, là, tous ces mots là, au moins les quatre saisons, c'est sûr, ils sont dans le dictionnaire, donc ils seront ajoutés automatiquement bientôt. Euh, je pourrais les faire à la main mais euh, parce que le robot les détecteur, donc normalement il n'y a pas de problème. Euh, mais du coup voilà. Étant occupé en plus par ailleurs, euh, je ne mets pas le breton. Mais voilà, mais en tout cas ça permet aussi de montrer que bah, les Lexem sont quand même pas mal avancés. On voit qu'il y a tout un tas de langues, là, 28 langages, dont euh, deux qui les 7 mots dans toutes les langues, enfin tous les mots qui sont décrits, trois qui ont euh, presque tous les mots. Euh, il en manque qu'un un ou deux un. et après s'il en manque plus d'un médaille de de bronze plus de 50% des mots plus de 80% des mots plus de 100% des mots ouais, c'est ça donc 80% de 8 8 x 8 machin je ne sais plus mais voilà et puis il y en a 11 qui ont encore moins de mots par exemple le slovaque en qu a que trois moins de 50% et puis on peut montrer, voilà par exemple ceux qui ont été le plus euh, améliorés pendant la durée du challenge. Donc par exemple, là, le chinois mandarin, il y en a eu plus un de créé. Donc c'est cool. Si vous créez des mots en direct, euh, en français, il y a tout, on a dit. Français, français. Pas un... Mais. Euh... Non, en français, je cherche un, un, un de ces mots qui pourrait être créé euh, non, avec une variante. C'est pas qu'en breton par contre, c'est le cas. Hum. et hey, pourquoi le breton Wikidata. Bon, alors, on y retourne. J'ai mis l'automne en breton, non J'ai mis d'ailleurs une forme qui n'est pas la forme normale, qui est une, une variante plus rare, dibenéost qui veut littéralement dire la fin de la fin fin août, fin moisson. Et host c'est autant août que la moisson. Euh, et oui, et oui, oui. j'ai pas ajouté le sens. Un freux un... saison de l'automne. J'ai affaire la de le mettre en breton en machin. Voilà, élément pour ce sens. Ce sens automne. Automne, et d'ailleurs, on va cliquer là pour voir si c'est mis. Automne. Et donc là, euh, ouais c'est voilà, la, la forme la plus courante 10 Donc euh, ce que, c ce qui veut dire ceci dit, la chute euh, des temps, du temps, un peu la fin des temps. C'est l'automne en Bretagne, c'est la fin du monde. <rire> voilà. Mais euh, pour une raison que j'ai pas totalement élucidée, moi j'utilise des bénélos en breton, euh, qui est une forme sans doute littéraire ancienne, mais que j'ai appris comme ça. Donc j'utilise cette, cette variante là en breton. Voilà, donc ça je savais que je l'avais fait celui-là, et en plus, du coup, j'ai con... j'ai décrit un peu le mot. Euh, voilà, alors je crois pas qu'il soit mis à jour en temps réel. Si je force la mise à jour, il faudrait que je revienne dans 5-10 minutes, tant pis. Ouais, non, le breton apparaît pas, euh, dommage. Euh, mais dans quelques minutes ou heures au maximum, je crois qu'il est mis à jour, ou une fois par jour, maximum, pareil. Corrige dans le chat si tu veux Envel. Euh, du coup je verrai que voilà, le breton apparaîtra dans ma liste et je verrai plus un. Ouh Donc là, il y aura plus un aussi à la bas, en bas, en breton plus un. Voilà. Cette fois-ci, 19h14. Je vais vraiment m'arrêter si en plus je veux manger euh, avant le prochain, euh, le prochain Twitch de Alios. Normalement, ce soir à 20h. Oui, d'où le thème de la semaine. Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai fait le quiz sur l'automne en breton l'autre jour. C'est ça. Exactement. Euh, il y a au moins trois variantes pour dire breton. Euh, J'étais curieux de savoir combien de personnes utilisaient la même que moi, et il s'avère qu'on est moins de 5 Donc euh, voilà. Euh, Envel a dit que le tableau était mis à un jour, une fois par heure. Donc c'est bien ce que je pensais. On verra tout à l'heure. Voilà. Euh, bon appétit, merci, merci pour le direct. Euh, bah, merci à tous, euh, toutes les personnes présentes. Euh, merci, Louzona, pour mettre le lien de Alios, qui est donc du coup à 21h, pas 20h. On a le temps, tant mieux. Et, euh, et il me reste à vous dire à la semaine prochaine, euh, mardi, 18h. En fait, j'arrive à sortir du boulot pour être à 18h. Je, je m'organise, ça passe. Donc euh, je pense que je continuerai euh, euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais pour l'instant, ça fait un an et demi que je le fais, donc euh, je pense que je continuerai encore longtemps. Euh, ah, et Alios, qui est prêt dans le chat, nous corrige. Donc c'est pas 21h, c'est bien 20h comme je disais. Donc euh, voilà. Euh, bonne soirée tout le monde. Rendez-vous peut-être tout à l'heure hein, sur la chaîne d'Alios. Euh, Rendez-vous mardi prochain pour ceux qui veulent. Et d'ici là, du à son sur les réseaux sociaux euh, Twitter, euh, Facebook, Telegram, Discord, un Pigeon Voyageur, comme vous voulez. Ciao et euh, à la prochaine!